mm êtes en état de thèse, tout ce que vous direz, penserez, écrirez pourra être retenu contre vous lors de votre soutenance. Je vous prie de me remettre vos effets personnels, ceinture, et lacets, ainsi que d'abandonner votre dignité, votre vie sociale et votre estime de vous-même. Votre matricule est le 45 93 12 et sera votre identité pour les trois prochaines années. Signez-la. Et encore un retardataire. Encore. Le manque de respect, voilà ce que c'est les jeunes. Et son affectation, c'est quoi Ah bah il sait pas, évidemment. Ça lui dit rien avec ces yeux de benet, là. Pfff, toujours à moi de leur expliquer. Bon, là, t'es dans l'une des milliers de cellules du muscle. Notre objectif, nous contracter toutes ensemble lorsque le cerveau le décide pour exécuter un mouvement. Vois notre cellule comme une ville, entourée d'une membrane, qui nous sépare de l'extérieur. Le noyau est l'endroit où l'information génétique est stockée, sous forme de gènes qui sont les plans de fabrication des protéines. Les protéines ainsi fabriquées vont effectuer toutes sortes de tâches qui permettent à la cellule de fonctionner. Certaines protéines vont ainsi permettre à la cellule de se contracter et de se relâcher. D'autres vont renforcer la membrane pour éviter qu'elle ne se déchire à force de contraction. C'était quoi ça Maintenant, va rejoindre les autres, de l'air. Je m'en occupe. Et C'était quoi ce bruit à vrai dire, on a quelques soucis à la membrane. Certaines parties manquent de se déchirer à chaque contraction du muscle. Évidemment, si ça arrivait, ça nous anéantirait tous immédiatement. Chef, on a détecté d'où venait le problème. C'est cette protéine qui ne fait pas le travail. C'est quoi cette protéine C'est la dystrophine. Il suit pas l'autre. Regarde ton protédex. La dystrophine est une protéine de la membrane de la cellule musculaire. C'est elle qui lui permet de résister à la succession des contractions du muscle. Les erreurs dans le gène de la dystrophine peuvent indiquer à la cellule de fabriquer une protéine défectueuse. Cette protéine anormale ne protège pas correctement la membrane, qui devient vulnérable aux déchirures. Ces déchirures sont à l'origine de faiblesses musculaires, de paralysies, et conduisent à un décès précoce suite au dysfonctionnement des muscles respiratoires et cardiaques. C'est ce que l'on appelle la myopathie de Becker. Voilà nous, la myopathie je pense que oui. Aïe aïe aïe aïe aïe Faites voir votre gène. Il y a un souci, votre gène il est bien trop petit par rapport à ce qu'il devrait être. Lorsqu'on suit ces instructions, on obtient une protéine raccourcie, donc il manque des morceaux et qui ne fonctionne pas. Moi j'ai suivi les instructions du plan comme il faut. Hein. Oui, mais elles sont fausses. Il faut vite trouver un gène correct. C'est possible de changer un gène On n'a pas le bon gène. On va simplement commander le bon pour fabriquer une dystrophine complète qui fonctionne et permet de protéger notre membrane. Merci de patienter. Un conseiller chronogène va prendre votre appel. Le temps d'attente estimé est. Je n'explose Écoute. Bonjour. Nous aimerions commander le gène de la dystrophine. Mm. Oh là là, mais c'est un très gros gène. Vous êtes sûr de vouloir en entier Oui. Mm, comme vous voulez. Bon, il semble qu'on ne puisse pas faire venir ce gène dans la cellule. Il est bien trop grand. Dans le protédex, ils décrivent des cas rares de myopathie de Becker où la protéine est raccourcie et fonctionne quand même, et où la personne ne présente aucun symptôme. Donc nous aussi, on peut essayer de fabriquer une version de dystrophine raccourcie, mais qui fonctionne. Une sorte de protéine-médicament. Mais comment on va savoir quoi garder et où couper Ça va prendre des siècles pour tout essayer. C'est pour ça qu'on doit travailler sur ordinateur, pour simuler les effets des différentes combinaisons avant de les essayer. Il faut d'abord comprendre la structure de chaque partie de la protéine. Ensuite, comment les autres molécules s'associent avec elles. Enfin, comprendre quelles sont les régions de la dystrophine qui peuvent être enlevées sans gêner la fixation des autres molécules qui lui sont essentielles pour fonctionner correctement et protéger notre membrane. Maintenant, on donne ce nouveau gène aux ouvriers en espérant que ça marche. Et j'avertis les autres. Alors, est-ce que ça avance